Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenu dans l'ouverture de... Ah mais ben, c'est pas ici qu'il y a les ah. vagues de corps et Bon, Ah bah ben, je repars repartir. Ah mais tout ça, tu connais toi Non, jamais vu avant. Ah bah ben, non, moi, je connais pas non plus. Là, arrête de faire croire que t'es en train de filmer avec une webcam, on sait tous que la caméra qui filme, c'est celle que t'es en train d'utiliser pour te filmer toi-même. Du coup, c'est en n'importe quoi et ça ressemble à rien. Bonjour à tout bientôt et c'est bienvenu à l'ouverture de ce 18ème jour. On approche déjà de Noël, hein, plus que quelques jours. Alors, quelle carte est nous dans ce 18ème jour un point. Elle est sympa, et en plus je la connaissais pas du tout, du coup c'est assez cool. Alors, c'est une carte magie, envoyez oh, un monstre depuis votre main au cimetière. invoquez spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main ou deck. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de 24 jours pour Noël, parce que j'aurais bien voulu qu'il y en 40 pour pouvoir faire un deck de 40 cartes. Et ce sont 40 jours de Noël avec plein de cadeaux pour tout le monde, ce serait pas cool ça Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour une autre ouverture, et on est approche déjà de la fin. Tant de dresser chocolat pour tous, bisous